Bonjour à tous. Euh, on est à la fin de 2020, euh, 2021 va commencer très très bientôt, euh, dans quelques jours. Euh, je dis pas nécessairement la date qu'on est. Vous avez remarqué que j'ai un nouveau format. Ben, c'est un, un nouveau format que je vais apporter en 2021. Je vais essayer de, de me garder conforme à ce format là, mais on va on va voir euh, <rire> si euh, je vais conserver ça. de Toute façon, c'est c'est ben, assez important pour moi, mais pour vous dans le fond, c'est de vous donner une information de qualité, recherchée. C'est ce que je cherche à faire tout simplement. Euh, donc euh, j'aimerais aujourd'hui regarder ben, un peu euh, ce qui s'est passé en 2020 euh, pour faire un bilan de l'année parce que comme vous le savez, l'année n'a pas été une année extraordinaire, euh, euh, surtout depuis mars, février, mais on sait déjà euh, lorsque vous euh, regardez euh, mes, mes, ma chaîne, mes vidéos, euh, que déjà le problème avait débuté. Le problème, on dit, de la crise du COVID avait débuté avec la crise des repos en 2019, euh, septembre 2019. Déjà la Fed avait commencé à injecter massivement de l'argent dans le système. Euh, vous euh, pouvez le constater justement sur les graphiques euh, où on, on voit très très bien que les masses monétaires euh, aiment 2 euh, et au M1, bien entendu, mais surtout M2 s'est mis à croître d'une manière assez importante à partir de septembre 2019 et ensuite en février, euh, janvier, on commence à parler du du COVID, février, euh, c'était pas encore évident, mais de toute façon, on commençait à avoir euh, certains qui sonnaient l'alarme, mais euh, non, personne n'a bougé ici au Canada, on sait très bien que Justin Trudeau a tardé à bouger et euh, a été critiqué là-dessus, et euh, au Québec, c'est la même chose. Euh, Horacio Arruda était euh, en était aux assorts, je pense. ou Je ne suis pas sûr euh, où ce qui était. Il était en train de donner une conférence et il s'est un peu moqué de ça, du virus. Et lorsqu'il est arrivé ici euh, au Québec, je dis bien, il a commencé à dire que dans le fond, la port du masque était pas quelque chose d'obligatoire. Euh, bon là, ce qui est arrivé en février, c'est un peu ça, c'est du va-et-vient au niveau du coronavirus. Mais en mars, euh, euh, tout à coup, les bourses au début mars euh, 2020 se sont mis à dégringoler. Et là, tout de suite, on a accusé... Euh, euh, bah, tout de suite, quelques jours après, on a commencé à, à mettre la faute, tout ça, euh, toute cette faute sur le coronavirus et que c'est à cause du coronavirus que tout s'écroulait. Euh, c'est complètement faux, le problème était là et depuis très très longtemps, depuis 2018 euh, 2008, excusez, euh, jamais euh, euh, la situation avait ré été réglée. La Fed, euh, ce qu'elle a fait comme solution depuis euh, des années, on va le voir tout à l'heure sur des graphiques, c'est d'insérer de, euh, de nouvelles euh, devises, de de la monnaie de singe qu'on appelle, de la monnaie qui est basée uniquement sur la dette et qui peut être et, et qui est créée à partir d'une simple écriture comptable. C'est ce qu'on s'est mis à faire à partir ben, de, de, de 1980, dans le fond, euh, mais d'une manière exponentielle à partir de 2000 plus 2008-2000. 9 et ensuite avec les quantités on a poursuivi ça et euh, 2020 c'est euh, l'orgie d'impression monétaire donc ce qu'on a fait tout simplement c'est qu'on on, on s'est mis à imprimer en fou et euh, ensuite de ça ben, on a été confinés, comme vous savez, on se souvient très très bien de ça. Euh, on a passé un été un été quand même assez tranquille et on est retourné à un nouveau confinement depuis peu et euh, la Fed est sur le point euh, de ben, d'investir, parce que c'est la Fed qui va injecter de l'argent dans le marché, en accord avec euh, le, le Trésor américain. Donc, euh, on sait, euh, si vous avez suivi mes, mes vidéos, que maintenant, les deux entités marchent main dans la main. Euh, donc, euh, les euh, les gouvernements, peu importe euh, c'est qui qui est là, les démocrates, républicains, prennent la décision, mais la Fed continue à injecter. Euh, elle injecte, je je c'est 3 milliards par jour, donc il n'y a rien qui a changé. mais avec le boom qu'on devrait avoir très très bientôt, parce que Trump refuse d'accorder son accord sur ce qu'on avait comme un peu réglé, les républicains et les démocrates, c'est-à-dire injecter 900 milliards dans le système, Trump n'a pas encore dit oui, Trump dit que le 600$ pour chaque citoyen américain est vraiment passé. assez, et c'est vrai, et on va le voir, donc lui voudrait un 2000$, mais peu importe ce qu'il va arriver le 2000 dollars pas à long terme euh, ce qui est arrivé euh, de cette catastrophe donc on va commencer à regarder un peu euh, certaines nouvelles face à soi parce que vous allez comprendre pourquoi que c'est si problématique à long terme euh, cependant j'ai vu que c'était pas problématique pour tout le monde sur le Wall Street Journal euh, <rire> j'ai pris cette nouvelle là et puis de euh, toute façon on le constate il n'y a pas tout le monde qui a été perdant au niveau de la de la crise de la COVID et même encore le Là, il y a beaucoup de grandes entreprises, comme vous le savez, Walmart, Amazon, euh, euh, ben, ben des grosses entreprises qui continuent à, à, à non seulement euh, euh, croître, mais euh, profitent pleinement de euh, du COVID. Et aussi, euh, il y a certains individus, beaucoup d'individus qui en ont profité euh, en recevant des chèques. On parle ici des Américains, mais les Québécois aussi, euh, Canadiens aussi, euh, probablement aussi des Européens profite pleinement de ça, donc euh, la COVID pour certains a amélioré les finances de plusieurs Américains, euh, pas de la manière qu'ils s'attendaient, parce que plusieurs personnes, faut pas oublier, euh, sont tombées en chômage aux États-Unis, mais ont reçu un beau chèque de 600$ dollars en plus de leur, de leur chômage euh, régulier, donc je ne sais pas comment que ça pouvait faire, il y en a certains qui gagnaient plus qu'avant la COVID, et c'est une des raisons pour laquelle les bourses sont euh, enflammées, euh, ici la nouvelle vient du, de fort, euh, Wall Street Journal, excusez. Donc, c'est euh, assez important comme nouvelle. Euh, donc, euh, non, il n'y a pas tout le monde qui se trouve avoir perdu dans cette crise-là. Il euh, y a plusieurs personnes qui, évidemment, euh, sont encore dans des lignes d'attente pour attendre euh, de la nourriture de la part euh, des, euh, des maisons, qui des... des, des, des... Des, des œuvres de charité, donc plusieurs églises aux États-Unis contribuent à aider encore les citoyens qui sont en, en qui sont pauvres dans le fond, qui sont vraiment vraiment pauvres, qui sont en manque. Et euh, c'est la raison pour laquelle le, le légis les législateurs, euh, législateurs, excusez, font pression sur Trump euh, pour le projet de loi qui soit accordé le plus rapidement possible. Euh, Là-dessus, euh, ben ça se trouve être l'allocation de chômage pour des millions d'Américains qui luttaient pour joindre les deux bouts et ont expiré euh, du jour au lendemain. Donc, euh, les euh, allocations supplémentaires ont été arrêtées pour plusieurs personnes et euh, leur sort, comme on a dit, il y a plusieurs citoyens qui profitent pleinement de ça. Il euh, y a d'autres personnes qui en profitent vraiment pas et c'est des longues chaînes d'attente devant des œuvres de charité pour leur nourriture. Donc, euh, on n'a pas encore réglé ça. Euh, plusieurs législateurs, on va lire, j'ai lu l'article, mais on va aller piger des petits bouts dans... législateurs législateurs, excusez, euh, ont imploré Trump de signer immédiatement la législation, la législation, excusez, j'ai de la misère ce matin, euh, puis de demander au Congrès de faire un suivi avec plus de soulagement. Donc, euh, euh, dans le fond, euh, bien, au commencement, je pense, Trump bloquait, ensuite, les Républicains euh, les démocrates ont fait des compromis Les républicains, ont s'était entendu entre démocrates et républicains, mais là, c'est maintenant le président des États-Unis, qui en ce moment l'est, c'est pas Biden qui est président, euh, bloque encore ça. Donc euh, là, on implore justement Trump de vraiment euh, euh, faire en sorte qu'on puisse tout de suite faire des injections monétaires, mais Trump a compris un peu le, le plan euh, qui avait été dessiné. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent, croyez-le ou non, euh, il y a de l'argent qui s'en va, euh, je peux pas pas nommé les plages j'ai vu ça, euh, au bain de la Dèche. il euh, y, y a de, de, de, de l'argent qui s'en va pour euh, des pays du sud, pour aller les aider dans le package deal qu'on donne de, de 100 milliards, c'est incompréhensible, j'ai vu ça euh, tout décrit, on n'a pas le temps de regarder ça, mais c'est pour ça que Trump, dans le fond, est un peu choqué, frustré de ça, on donne de l'argent euh, pas seulement aux États-Unis, mais dans le package deal qu'on fait, là on en donne ailleurs aussi. Euh, donc, euh, au lieu de cela, il a attaqué le projet de loi euh, de fournir des chèques de secours COVID de, de 600$ à la plupart des Américains, insistant sur le fait que cela devrait être 2000$. Bon. Je sais pas, c'est une guerre. Je veux simplement gagner 2000$ à nos gens formidables plutôt que de meg 600$. Et c'est sûr qu'il faut se dire que le 2000$ ne réglera pas la situation, vraiment pas. Ce n'est pas un petit 2000$ qui va faire en sorte que les Américains vont retourner vers la prospérité. Kevin O'Leary avertit que 100 millions de d'Américains n'ont pas de retraite. Ça, ça se trouve être une interview que j'ai vu sur Kitco News, qui a été partagée sur Zero Edge, que je vous partage tout simplement. Euh, vous donnez que la situation aux États-Unis, euh, plusieurs, comme je vous dis, ont profité pleinement de la crise, mais plusieurs aussi continuent à souffrir et vont souffrir encore plus. Euh, il y a un sondage qui euh, qui est sorti, que j'ai vu dans mes nouvelles, euh, qui dit qu'il y a plusieurs Américains qui vont être dans l'obligation de travailler jusqu'à 80 ans, ou voire même jusqu'à leur mort, euh, pour arriver à, à vraiment joindre les deux bouts. Euh, on a une nouvelle ici aussi, on va aller voir ça. Excusez, comme ça. Euh, ça se trouve être euh, euh, le seuil de prestations de chômage pousse des millions de personnes au bord de la falaise. Donc, euh, c'est ça. Dans le fond, là, on a une situation critique aux États-Unis Plusieurs entreprises, euh, plusieurs individus ont profité pleinement de la crise du COVID, du COVID en 2020 et plusieurs autres ont poussé au bord de la faillite. Des entreprises, surtout les petites entreprises et beaucoup, beaucoup de personnes de la classe moyenne euh, plus basse. Donc, euh, on fait des lignes d'attente, on attend pour euh, survivre tout simplement. Et pour terminer, j'ai trois petits graphiques que je vous ai déjà présentés dans le passé euh, qui euh, peut-être nous parlent un peu de la situation long terme sur la dette américaine via le PIB. Euh, la dette américaine, dans le fond, va continuer à croître. Euh, Jér Jérôme Powell l'a dit d'une manière assez précise que, dans le fond, euh, jamais qu'ils vont arrêter d'injecter de l'argent dans le système. Ce que ça peut créer et ce que ça commence à créer, c'est de l'inflation. Et il euh, y a de l'inflation qui commence à se voir d'une manière directe sur le panier d'épicerie, euh, sur les matériaux, matériaux de rénovation, sur le bois d'oeuvre, euh, et comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo et dans les deux c'est sur les matières premières aussi, beaucoup d'inflation euh, crée la hausse des prix euh, des matières premières, autant du côté euh, matières premières pour euh, la nourriture, le blé, le riz, le soya, peu importe, euh, aussi euh, sur euh, le pétrole. Euh, comme je l'avais montré dans un graphique, on n'a pas le temps de voir ça aujourd'hui, dans un de mes graphiques, euh, j'avais montré que dans le fond, le pétrole se trouve à, à être poussé par cette euh, hausse euh, euh, du reste du euh, euh, des matières premières, donc le pétrole lui aussi, excusez, le pétrole lui aussi va se continuer à monter, peut-être d'une manière moins évidente, euh, mais on se trouve aussi à avoir le cuivre, le zinc, euh, les autres nickel, etc. Et bien entendu, dû au fait, ben on a beaucoup de, de facteurs qui vont faire que l'or et l'argent vont continuer à monter, euh, mais une des raisons, c'est que que l'or et l'argent se trouvent à être une manière de lutter contre l'inflation. Donc, l'or et l'argent va être un, une valeur refuge. L'argent aussi, comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, au niveau industriel aussi, l'argent va poursuivre euh, euh, sa montée parce qu'on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'argent au niveau euh, de, de, des technologies, des nouvelles technologies, autant solaire, euh, les auto-électriques, etc. Et, euh, comme je vous avais parlé cette année, on se trouve à injecter, euh, ben, ça dépend là, de la, de, de, des périodes, à peu près 4, 5, 6 dollars euh, d'injection monétaire produit 1 dollar euh, au niveau du produit intérieur brut. Et euh, ce que ça fait au niveau de la, la population, c'est que le dollar euh, euh, descend. Donc, euh, avec un dollar, on peut acheter moins de choses, c'est l'inflation, euh, et aussi ce dollar-là qui est se trouve à, à enrichir les plus riches, dans le fond, des, des dollars qui sont entassés dans les comptes des, des grandes banques et dans les des comptes des individus, parce que depuis la crise, il beaucoup, beaucoup d'argent qui se trouve à être entassé, qui ne bouge plus. Comme on a vu cette année, la vélocité de l'argent euh, est rendue vraiment faible. On a eu une petite hausse dernièrement. Euh, tout simplement, ce que le graphique nous montre, bien, ça se trouve être l'injection euh, monétaire. Euh, ben les, les revenus du gouvernement, c'est une projection là à long terme, revenus du gouvernement que dans le fond, au niveau de leurs revenus, on le voit que <rire> ça ne montre pas. Euh, les gouvernements américains, on parle, mais les autres gouvernements aussi, que ce soit canadiens, que ce soit européens, euh, et euh, le, le Dans le fond, les bourses peuvent monter, le, le, les riches vont devenir plus riches, euh, c'est ça que ça se résume, là, dans le fond, les riches deviennent plus riches, les bourses vont continuer à monter et la Fed va continuer à injecter de la monnaie dans le système, mais le revenu le, les revenus là, des impôts, des taxes, de tout ça, ça n'augmentera pas pendant des années et on le sait aux États-Unis. Donc, euh, pour terminer, on n'a pas le temps de voir l'article au complet. Je l'ai mis sur mon site et la raison pour laquelle je voulais vous présenter ça, ben dans le fond, ça se trouve être un très beau titre, « La chute du dollar et le boom de 2021 ». Et euh, c'est intéressant parce que dans le fond, la personne qui a écrit l'article, vous le trouvez sur mon site boursetechnique.com, euh, parle qu'il est allé puiser dans les ressources de Charles Gave, euh, dans ce que Charles Gave a projeté au niveau de l'avenir et euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'aime beaucoup, beaucoup Charles Gave comme plusieurs d'entre vous. Euh, donc, euh, euh, ce qu'il dit, en gros, ça se trouve être euh, que le la masse, les masses monétaires ou, et aussi l'argent qui a été comme euh, emmagasiné, paralysé dans le système depuis des, euh, des mois, des mois par les individus qui ne peuvent plus consommer dû au fait que l'économie est arrêtée. Il y a plusieurs personnes qui ont profité de ces temps-là pour euh, garder euh, beaucoup d'argent dans les coffres des les coffres on parle des banques et euh, des entreprises ont fait pareil et tout le monde est prudent donc une grosse masse monétaire euh, dans le système qui attend juste à être dépensée. Donc, il faut que, donc que le, le COVID, la crise du COVID soit réglée. Et ça, ça peut prendre des années parce que, dans le fond, on continue à peser sur la pédale. Et euh, les confinements vont continuer. On commence à parler de deuxième souche, troisième souche. Euh, on garde vraiment la population en attente. Donc, euh, moi, au niveau de ça, j'ai... Suite au discours de Chrystia, Chrystia Freeland, je pense que ce qu'elle a dit là, je, je dis pas que c'est exactement ce qui va arriver. Euh, ben Biden, comme Chrystia Freeland a dit que l'hiver va être sombre, donc il parle du début de l'hiver en janvier, janvier, février, mars, et ensuite elle est elle a parlé du printemps qui est euh, reverdi. Euh, Christian Frilon est née en Saskatchewan, je crois, et a connu son père était agriculteur. Mais on parle des, des immenses, des big euh, agriculteurs. Et euh, elle disait que le printemps, euh, les semences et ça renaît, tout ça. Donc, c'était peut-être un message pour dire qu'il euh, qu y a quelque chose qui va arriver au printemps. Et elle a dit qu'il y a beaucoup d'argent qui s'en vient. Elle l'a dit elle-même d'une manière assez, euh, même pas subtile. Donc, euh, l'aide qu'on a eue ici au Canada, c'est une aide temporaire, comme aux États-Unis, le 900 milliards, c'est une aide temporaire qui va faire en sorte qu'on euh, va passer l'hiver et ensuite de ça, euh, au printemps, probablement beaucoup d'argent qui s'en vient. Et c'est la raison pour laquelle Charles Gav, avec euh, certains indicateurs que lui-même a créés, euh, c'est la croissance euh, un indicateur, je pense, je pense, c'est oui, euh, Gav Cal, ça se trouve être Charles Gav, euh, qui a créé cet indicateur-là et nous dit dans l'article, euh, qui a changé de direction. Euh, donc, le creux qu'on a connu euh, on s'est inversé et on comprend que beaucoup, beaucoup d'argent est disponible dans, dans le système. Donc, euh, euh, c'est un peu ça aussi, un indicateur confirme euh, que la croissance américaine a repris le dessus. Et ça, malgré que la, la pauvreté est là, euh, écoutez, c'est ça, c'est des nouveaux paradigmes et c'est quand même c'est triste et c'est pour ça que dans le fond on va attendre avec impatience ce qui va arriver euh, au niveau du euh, grand reset parce que dans le fond c'est pas fini cette histoire là et ici euh, à, à, pour terminer euh, ben c'est ça on euh, c'est Charles Gave toujours de Gave Cal euh, qui parle de l'inflation et l'inflation a repris euh, le dessus donc euh, on s'en vient à, à, à Beaucoup d'inflation. Ben, dans le fond, 2021, c'est matière première en hausse. Bourse, on va peut-être connaître un... un je dirais pas un crash, mais une correction euh, peut-être importante, peu importe, euh, au début de 2021, peut-être même pas. On va peut-être sortir du grand euh, euh, du grand mégaphone qui s'est construit là, au niveau graphique euh, à la hausse et ça va se poursuivre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent de disponible dans le système. Et euh, c'est sûr que l'hiver, c'est un le, le début de l'hiver, c'est le point euh, euh, qui va être euh, important à surveiller, mais ensuite de ça au printemps, euh, c'est vraiment, d'après moi, le point de rupture qu'on va avoir, et euh, c'est à voir. Donc, euh, c'était ça, et euh, donnez des commentaires peut-être sur ma nouvelle... Euh euh, ma nouvelle approche au niveau de mon, mon graphique là, euh, ici, il euh, y a des choses à changer. Je vais probablement m'ajuster au cours de l'année. Euh, donc, euh, on se revoit bientôt, probablement peut-être avant 2021, parce que euh, je pas faire peut-être une autre vidéo. Mais euh, c'est sûr que 2021, ça va être vraiment important de se tenir au courant de ce qui arrive et surtout suivre les métaux précieux. On se revoit bientôt.